Après. Salut les Globe Reporters, c'est Elodie et ce soir je ne suis pas dans un resto vietnamien mais dans un resto sud-coréen Kitchi Kitchi. Alors le principe vous voyez, j'ai du bouillon devant moi, voilà qu'on est venu me déposer tout à l'heure Et puis je vais mettre des tranches comme ça de viande qui cuisent pendant que je vous parle et ensuite que je récupère et que je peux mettre, euh, voilà, dans, mon, dans mon assiette. Et devant moi défilent les accompagnements. Euh, voilà, par exemple, euh, je vais mettre ça euh, dans mon bouillon. Ça m'a l'air très bien. Hop. Et voilà, ça cuit devant moi. Donc, c'est un peu le le client qui fait son propre plat. On a même un bouton pour régler la température euh, devant nous n'est pas vietnamien mais je pense qu'on va quand même se régaler ce soir. Bonne dégustation, bon appétit.